Et eh bien voilà, donc euh, on a fait la route euh, de Las Vegas à Zion, comme vous avez pu voir euh, sur la vidéo, comme vous allez pouvoir la voir, et là eh bien, on vient d'arriver au parc Zion, euh, dans l'Utah, et je vais filmer eh bien, des, euh, des animaux qui sont en toute liberté, notamment des biches, euh, et nous allons nous balader, bien faire un peu de hiking, c'est-à-dire de la randonnée euh, dans, les, euh, dans ce parc qui est vraiment, vraiment magnifique, sur le plan euh, géologique et aussi sur le plan euh, paysage. Voilà, j'espère que vous allez vraiment apprécier euh, cette petite euh, vidéo, comme toujours. Et voilà, et bien là, on est sur la route de Zion, national. un parc euh, na euh, national, dans l'Utah. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit voyage dans ce parc magnifique qu'est le Zion National Park. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo où nous allons aller, je vais vous emmener dans la vallée du feu, en fait, dans la vallée of fire. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce, vous pouvez laisser les commentaires vous inscrire sur cette chaîne vidéo, parce que d'autres vidéos vont venir. Voilà, allez, je vous dis à plus, bye bye